Bonjour à tous, nous sommes le 18 mars 2021. Euh, J'aimerais peut-être regarder un peu avec vous ce que les marchés ont fait bien, hier et aujourd'hui aussi face aux déclarations de Jérôme Powell de la Fed. Euh, dans le fond, rien n'a changé au niveau de ces déclarations, c'est qu'il va continuer à injecter de l'argent dans le système et que les taux d'intérêt euh, ne monteront pas d'ici 2023. Il n'y a rien, rien qui a changé. Euh, c'est c'est de toujours s'attendre à comment les marchés vont réagir. Et dans le fond, c'est de la communication que Jérôme Powell fait avec le gouvernement américain, euh, qui a beaucoup d'argent encore à venir. Euh. Euh, on va injecter ça dans les infrastructures, tout ça, mais euh, euh, le marché réagit toujours de la même manière, euh, euh, continue à être alimenté à cette, euh, cette, cette monnaie toxique-là qui euh, ne fait pas nécessairement virer, euh, rouler l'économie. On a, euh, la, la nouvelle vient de sortir ce matin, 700 euh, 000... Euh, euh, Demande de chômage, c'est une augmentation et euh, on, on ne s'attendait pas du tout à ça, mais de toute façon, c'est toujours le même cirque. Euh, l'argent va être là au rendez-vous. Euh, ici euh, au Canada, il euh, y a de l'argent qui s'en vient, un 100 milliards très, très bientôt. Euh, et ensuite, ça va continuer cet été. Euh, la PCRE va continuer probablement après euh, le mois de juillet, en tout cas d'une certaine manière. Salaire de base universel va peut-être arriver. Euh, donc, euh, dans un premier temps, je voudrais vous montrer euh, un peu la, la, la, la situation euh, ben, euh, du dollar américain. Euh, de un, on va regarder rapidement comme ça euh, ce qui s'est passé au niveau... Euh, euh, bon, on va regarder un peu l'or, euh, les minières, tout ça. Euh, mais regardez un peu au niveau du 10 ans. Là, euh, hier, on avait eu, lorsque Powell a parlé, on a eu... Peut-être qu'on va... Ça comme ça, on a eu euh, une petite, mon dit, correction, c'est une micro-correction. Là, je me trouve à être sur un graphique hebdomadaire, euh, euh, une correction au niveau des rendements en 10 ans, mais là, on continue allègrement euh, à monter ce matin, on est rendu à 1,73, et euh, le, le, le, le, le taux qui serait vraiment, vraiment préoccupant et dangereux et que, mais de toute façon, c'est ça, Jérôme Powell, hier, lorsqu'il a fait son discours, a dit « Non, non, non, cette semaine, je repars encore. » Il n'a pas le choix, il faut, en, en voulant garder les taux d'intérêt de base là, bas, les faits de fonds, le taux directeur, il n'a pas le choix. On va les mettre ça comme ça. Il n'a pas le choix, justement, en garde, voulant garder les taux directeurs bas et même, voire même à zéro, il n'a pas le choix d'acheter massivement des bons du trésor, ce qu'il fait à tous les mois. C'est 120 milliards, mais c'est 80 milliards, je pense, de bons du trésor qui sont achetés par le gouvernement, par la Fed, là, émis par le gouvernement américain. Donc, ça leur donne beaucoup de liquide de monnaie qui sont injectées euh, dans les marchés euh, en, à, via l'achat de bons du trésor et via l'achat d'hypothèques aussi. J'ai eu 40 milliards par mois. C'est supposé de, termi de terminer en juin, mais ça ne terminera pas. Ils n'ont pas le choix. Et euh, c'est ce qu'ils vont faire. Euh, la prochaine déclaration de Powell, il ben, n'y a rien de nouveau. Euh, ce qui va dire, on va acheter massivement, on va peut-être monter ça à 1000 milliards par mois s'il si faut euh, acheter des bons du trésor pour faire en sorte que euh, le, le, le taux directeur euh, de 10 ans puisse euh, euh, prendre un peu de souffle là, pour pas euh, euh, justement euh, scraper tout euh, toute la, la, la belle injection monétaire qui a été mise en pensant qu'on va repartir la machine et euh, j'ai je pourrais vous montrer ça ensuite. Là. Ça, ça se trouve le taux, le taux d'intérêt sur 10 ans. Là. Ce qui est arrivé, c'est parce que c'est, on a eu un revirement rapide, comme c'est arrivé à d'autres endroits, mais après, on a eu un académie. Et là, on est rendu à ce revirement très, très, très rapide et qui préoccupe tous les marchés. Mais on va avoir une correction certaine de ça. Mais par euh, le fait que la banque centrale va commencer à injecter encore plus massivement, ben, acheter les bons du Trésor pour amoindrir le taux sur les bons du Trésor, que ce soit 10 ans, 7 ans, 30 ans. Et euh, je ne sais pas si j'ai ça. Ben, je, oui, j'ai ça ici, là, mais euh, je vais essayer de... Ah, c'est ici. C'est... Euh... Le ratio des personnes qui travaillent, c'est euh, « civil employment », population ratio. Euh, Lorsqu'on on, on a eu la, la, la crise, on voit très, très bien que… Ça, c'est assez important parce que on parle des, du taux de chômage… Euh qui euh, ont dit euh, qui est à 6 bah euh, ben 6,20 Ah, extraordinaire! On a réussi à, à baisser le taux de chômage. C'est quelque chose de bien. Ah oui, avec notre achat massif de, euh, de dettes euh, des entreprises zombies, on a su, su, réussi à sauver... Euh, mais ici, on se trouve à avoir le ratio euh, de personnes qui sont dans des emplois. Et regardez ce que c'est. Euh, on a perdu... On est parti de... Euh, de 61%, on est tombé à vraiment 51%. Là, on a remonté. Il y a beaucoup de personnes ici qui ne sont plus dans les chiffres euh, pour euh, au niveau du chômage, au niveau de euh, qui participent à la vie active civile, euh, l'emploi, les emplois. Là. Fait que dans le fond, euh, on se trouve avoir beaucoup beaucoup de personnes euh, qui sont décrochées du système, même euh, aux États-Unis, des personnes qui vivent dans leur voiture. Euh, euh, c'est malheureux. Mon fils cherchait un petit matelas. Euh, il a acheté ça aux États-Unis, un petit matelas pour, euh, pour, pour une petite pièce qu'il voulait. Voir. Puis il a commencé à regarder les commentaires euh, euh, sur les matelas et euh, des personnes, parce que sur Amazon on voit ça, les commentaires des personnes. Alors moi, ça fait un an que je couche dans mon auto avec ce matelas-là et c'est extraordinaire, on est bien. Mais euh, est, il me faisait la remarque, c'est quand même triste. Aux États-Unis, beaucoup de personnes sont rendues à vivre dans leur voiture. Ah, les petits bourgeois vont dire « Ah, oh, ça va bien. »« Non, non, vous, ça va bien. » Mais euh, y a, la richesse est rendue en, entre les mains d'à peu près 20 de la population euh, riche aux États-Unis. Euh, beaucoup de d'entreprises de, ou d'individus qui, euh, qui eux-mêmes, n'ont pas payé leur loyer depuis des mois, et le gouvernement est intervenu encore pour aider à ce niveau-là, et c'est correct, mais euh, beaucoup de personnes qui ne sont plus à l'emploi et qui ne sont plus employables pour l'avenir. Donc, euh, c'est triste. Et il faut que le gouvernement... C'est sûr le gouvernement se devait... Euh, d'intervenir, mais il faut que le gouvernement trouve des vrais... Euh, euh, pas simplement injecter de l'argent dans des systèmes euh, vides euh, pour essayer de sauver un système boursier. Euh, euh, je ne suis, suis pas contre le fait qu'on puisse sauver le système boursier, mais peut-être euh, mettre de l'argent dans... Ils veulent le faire, mais encore d'une manière plus massive, dans des, des infrastructures solides. Du Tant qu'à mettre de l'argent, mettez-le dans quelque chose de solide qui va faire en sorte que l'emploi peut ré réellement repartir, non pas créer de, de faux emplois qui, dans le fond, n'ont pas de réelle utilité. Là. Donc, euh, c'est ça, la masse monétaire M1 euh, grandit encore. On avait eu le boom ici et on n'a pas diminué. La, la masse monétaire, on peut dire que c'est l'argent des individus qui ont dans leur, dans le, leur poche. là. Euh, L'or, elle continue à consolider. On a eu le, le petit rebond ici, le couloir que je vous avais euh, parlé. Je ne sais pas si ça va tenir. J'ai aucune idée. C'est pour moi qui fait le marché. Mais à long terme, j'ai aucun souci. Euh, au niveau de l'argent, ben, c'est la même chose. J'ai dessiné ça comme ça. On est en consolidation encore. Au niveau du dollar américain. Et là, peut-être, aller justement, changer. aller dans ma, mes devises. Et vous parlez de quelque chose quand même. Ça, on, on se trouve avec le DXY. Là, de excusez, le dollar américain, et avec, avec ma longue tendance que j'avais placée comme ça pour vous montrer la situation, là, sur le long terme, on avait cassé ça, et je pense que le dollar américain, avec l'injection massive qu'on continue à faire, là, on est en consolidation, mais euh, on est en correction haussière, dans une tendance baissière. Euh, va continuer euh, vraiment euh, sa course euh, à la baisse sur le long terme. mais ça ça peut durer encore un petit bout, là, euh, surtout avec la... la ce qu'on a en ce moment au niveau des, des taux d'intérêt euh, 10 ans, 7 ans, euh, 30 ans, euh, ça, renforcit, ça renforcit la, la, la, la, la position qu'on peut croire que le dollar américain est en train de reprendre la force. Mais sur le long terme, il ne prend pas de force, au contraire, il s'affaiblit. Et vous donnez en parallèle, euh, ben je prends le dollar canadien parce que je suis un Canadien, vous donnez en parallèle euh, comment le dollar euh, canadien se porte très très bien. Euh, euh, au niveau, euh, à comparer du dollar américain, là. regardez ici, on est rendu à 80 et euh, la moyenne mobile euh, euh, s'en va à la hausse sur le long terme. Là. Euh, je ne dis pas qu'il va y avoir des hauts et des bas, mais on s'en va à la hausse. Et euh, peut-être USD comparé euh, au, au dollar canadien, non pas le, le DXY parce que c'est le dollar américain mais qu'un panier de devises, mais regardez comparé au dollar canadien, euh, comment le USD euh, se compare. Euh, ben c'est ça, c'est aussi medier, le USD, euh, le dollar américain comparé au dollar canadien. Le euh, dollar américain perd des plumes, le dollar canadien monte. Euh, c'est la même chose pour la livre sterling. Euh, yen japonais, on a eu une bonne correction quand même. Euh, L'euro lui aussi prend de la force. Donc, euh, mais euh, le dollar euh, canadien est quand même euh, assez fort, hein, continue quand même une hausse. Le dollar australien, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle je vous dis que j'achète des des, des des actions euh, en devise canadienne pour le moment. En tout cas, euh, je change pas ma stratégie sur le long terme et des actions euh, hors argent. Je viens de racheter une nouvelle action euh, qui est dans les, mes, les métaux, métaux euh, pas précieux, ça. Euh, des métaux, euh, je vous en parlerez plus tard. Donc, euh, c'est ça, on se trouve à être dans une situation qui va continuer. Euh, L'art, tant qu'à elle... Euh, comme je vous dis, continue à consolider. On est parti très faible ce matin, mais ici, on parle du le fameux rebond. Il euh, n'y a rien qui nous dit qu'on a encore vraiment euh, changé de direction. On a rebondi sur la base ici, mais il faudrait vraiment une montée assez spectaculaire pour euh, nous convaincre qu'on on est retourné à la hausse dans cette tendance, dans cette consolidation. Mais par contre, regardez, ça, ça se trouve être l'indice... Euh, c'est euh, Gold-Silver gold silver, de fidélité de filles. Et euh, je suis très bien. Là, on continue la consolidation. Le rebond est arrivé, peut-être pas au même endroit, mais on s'en va à la hausse comme ça. Donc, il y a beaucoup d'indications qui me disent quand même que euh, oui, ça peut être long, mais euh, c'est pas comme une situation désespérée où... Euh, euh, non, on va voir. Euh, ici, ça se trouve être le GDX, GDXY. Euh, donc, la con consolidation peut continuer encore assez longtemps. Eh ben longtemps, je ne sais pas. C'est pour moi qui décide, j'observe tout simplement. Mais euh, c'est peut-être un bon temps pour euh, examiner des minières et se positionner sur quelques-unes d'entre elles. Donc, euh, de ne pas être pressé, ça c'est sûr. Parce que lorsque ça commence à exploser, euh, une minière, ça peut exploser assez rapidement et euh, le temps qu'on qu se positionne euh, peut-être regarder certaines minières et euh, peut-être euh, euh, être prête à être sur la gâchette à Lorsqu'on va voir que l'or, l'argent commence à justement euh, repoursuivre leur course mais euh, se positionner rapidement dans ces minières là. Euh, je, moi, moi pour moi je vous l'ai dit depuis le début que je fais des ben ça fait très très longtemps que vous savez, je me positionne sur des juniors, juniors euh, canadiennes, surtout euh, juniors minières euh, or argent surtout. Ben, un peu de ben, là, métaux là. Euh, je vous avais parlé justement d'une un, je sais pas pour vous dire euh, D'acheter, de ne pas acheter, mais parce que je j'avais acheté ça et puis euh, j'avais revendu, mais euh, là, je ne peux plus acheter, là, euh, mais je ne l'ai pas acheté celle-là, mais j'avais revendu euh, ici, je pense, là, parce que je pensais qu'on tombait, euh, j'avais acheté dans ces coins-là, j'avais revendu avec un petit profit, mais regardez, le graphique est vraiment, vraiment beau euh, pour le long terme, c'est DCMC, donc... Euh, euh, si j'avais encore un peu de lousse, euh, euh, j'achèterais cette minière-là, là, qui se trouve être euh, sur le cuivre, euh, d'or, copper, mining. Donc, euh, je me positionnerai là-dessus, je trouve... Euh, le graphique euh, super beau. Euh, j'avais acheté d'ailleurs parce qu'au niveau fondamental, je trouvais que c'était intéressant. Donc, euh, en tout cas, c'était pour vous le souligner tout simplement. C'est le sigle DCMC. Euh, je n'ai aucun avantage à vous dire ça. Je ne vous recommande même pas de l'acheter. Ce que je vous dis tout simplement, je viens de, de retrouver euh, cette minière-là, euh, ce junior-là, mais qui est dans le cuivre, euh, qui est quand même prometteur, prometteur et que j'avais acheté, que j'ai été obligé de revendre euh, parce que j'avais acheté euh, aussi de, de l'argent mais j'avais eu seul, seulement un petit profit que j'avais pris là euh, euh, mais euh, on a connu cette descente là mais aujourd'hui je vois qu'elle se porte très très bien et quelqu'un qui veut se positionner ici on se trouve avoir une euh, là, je vous dis pas d'acheter je vous dis je fais rien qu'une analyse là, froide là. ici on se trouve avoir une résistance là et euh, ça semble être prêt de casser à la hausse. Euh, c'est à suivre, mais euh, ça semble prometteur. Donc, euh, c'est ça. On continue. Euh, euh, ça, c'est le petit... Euh, euh Golden Predator que je vous ai parlé parce que dans le fond on se trouve avec avec Viva Gold j'ai dans mon dernière vidéo j'ai parlé de gros beaucoup de VIA, c'est Viva Gold excusez-moi je me suis trompé dans ma vidéo euh, mais Viva Gold euh, qui va fusionner avec Golden Predator et euh, Golden Predator ben c'est lui qui va comme une fusion mais c'est les actions de Golden Predator qui vont euh, bénéficier de tout ça. Donc, euh, à long terme, Golden Predator peut être très, très, très, très euh, profitable pour ça. Parce que, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, euh, deux mines qui sont probablement très, très près de euh, d'ouvrir, très, très bonne chance d'ouvrir. Souvent, c'est ça dans les juniors. C'est de l'exploration où euh, on se prépare à la production, mais on n'est pas sûr. Euh, lorsque la production commence ou et Golden Predator c'est au Yukon euh, la mine euh, Bear Creek qui est très très près que toutes les infrastructures et presque sous d'ouvrir donc euh, ça ce que ça peut faire c'est justement que le titre puisse vraiment bien performer donc euh, euh, des CMC qui est un titre euh, c'est malheureux je peux pas l'acheter mais je trouve que c'est un beau titre qui peut être très très prometteur donc euh, là dessus bon ben je veux je voudrais euh, je veux tout simplement euh, euh, attendre parce que bah ben, attendre je vais refaire une autre vidéo du moment que Powell va euh, reparler justement de, de Nouvelle injection monétaire probablement qui vont peut-être monter le montant de 120 millions par mois à peut-être 200 ou 200 millions, à 2 milliards, excusez, hein. je parle pas de, de, de petits changes, là, 200 milliards euh, par mois, et euh, peut-être poursuivre ce cette folie d'injection pour essayer de convaincre les marchés que la Fed est là. On se revoit bientôt. Merci.